écoutez moi les petits farfadés de Limoges, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir l'incroyable deck Omega Red de Life Coach. Alors on va commencer déjà par qui est Life Coach. Life Coach c'est un, un ancien joueur d'Earthstone, un des plus grands tout simplement, un des 2-3 meilleurs joueurs d'Earthstone et surtout euh, peut-être un des joueurs les plus connus, le joueur emblé, on va dire, un des trois, clairement, joueurs emblématiques d'Hearthstone. On pourra citer Colento, on pourra citer Life Coach et on pourra citer, vous voyez, le troisième, on sait pas qui. En tout cas, on sait qu'il y a Life Coach et Colento qui ont marqué, évidemment, l'histoire d'Hearthstone qui ne joue plus maintenant, dommage, au jeu. Enfin, Hearthstone, du moins. Euh, avant ça, il joue au poker. Ensuite, après Hearthstone, donc poker, Hearthstone. Ensuite, il a fait Gwent. Très, très tryhard comme jeu de cartes. Peut-être le jeu de cartes le plus abouti en termes de technique, mais pas très casual-friendly, comme on dit. Euh, donc, finalement, ça n'a pas trop marché. Ensuite... Euh, il a fait du Slice of Spire. Le Slice of Spire c'est un jeu de cartes, mais c'est pas du 1v1, tu joues contre l'IA. Mais c'était quand même euh, très technique, on va dire, c'est très intéressant. Il a fait ça pendant plusieurs années. Et là maintenant, il se met à Marvel Snap. Alors moi, ce que j'aime dans Life Coach, c'est que c'est un joueur qui aime réfléchir au jeu. Euh, moi, je suis un tryharder, vous savez, j'aime bien prendre un deck. Euh, bon, là, sur ce jeu, on est obligé de construire les decks, mais à la base, bon, c'est pas un truc qui me plaît spécialement, le deck building. Mais j'ai pris goût avec ce jeu. Euh, et l'idée, c'est que moi, je suis plus du genre à prendre un deck et le farmer. Le farmer, le farmer, alors le farmer, pas juste, ça veut pas juste dire enchaîner les games, mais c'est vraiment, pour pouvoir gagner, il faut réfléchir à comment est construit le deck, réfléchir à la combo. Si on me dit, bah tu dois garder ça en main, euh, bah, bon là il n'y a pas de mulligan dans ce jeu mais dans le, celui, dans un jeu de cartes traditionnel si on me dit tu dois garder ça et ça en main bah ça m'intéresse pas je veux savoir pourquoi je veux savoir pourquoi je le, je le garde et en fait en réfléchissant au jeu en faisant on pourrait appeler ça de la théorie finalement on théorise le jeu bah finalement ça nous fait énormément progresser beaucoup plus que quelqu'un qui sait ce qu'il fait mais il sait pas pourquoi et voilà bref life coach fait ça à la perfection c'est le maître c'est le maître théoricien des jeux de cartes Clairement c'est un joueur, bon il est un peu extrême là-dedans, hein. il peut vraiment rester une heure et demie sur une carte de Marvel Snap, je l'ai vu faire ça la dernière fois, et réfléchir à la carte pendant une heure et demie. Il, il prend, et ensuite il en rajoute une, une deuxième dans son deck, il réfléchit une heure et demie sur cette deuxième, et après finalement il les enlève et tu dis mais le gars il a fait trois heures pour mettre deux cartes dans son deck et en fait il les a enlevées. <rire> il repart de zéro, enfin bref c'est formidable, mais par contre voilà, si vous aimez euh, les parties enflammées plein de games, euh, lui c'est pas ce qu'il fait, il fait une game et après il est réfléchi, il fait des mathématiques etc, bref. Il est génial. Et tout ça pour vous dire que Omega Red, je, alors je, je suis ravi parce que c'est mon joueur préféré, vous l'avez compris. Même si je suis un amoureux de Colento, mais bon, voilà. Colento, il a joué qu'à Hearthstone. Là, voilà. je suis un amoureux comme vous tous. Évidemment, si vous avez joué Hearthstone, vous aimez Life Coach. Il est juste génial. C'est le joueur qu'on aimerait tous être. Euh, et euh, il a fait une decklist un deck Omega Red. Et je suis content parce qu'Omega Red, c'est la liste sur laquelle j'ai buté. J'ai Omega Red depuis à peu près une semaine, j'ai vraiment essayé de créer un deck autour, j'ai fait entre 50 et 100 games avec plein de versions différentes et je ne suis pas arrivé. Je sais pas, il manquait un truc, J'arrivais pas à faire une bonne version. Bon après j'ai pas Destroyer donc j'ai de faire un truc un peu ongoing, c'est-à-dire un deck continu mais sans euh, le Destroyer forcément avec Omega Red et finalement voilà, c'était pas c'était pas bon tout simplement. Et il nous a sorti cette version-là. Alors, il y a une carte que moi je n'ai pas dans la version, c'est le Mojo. Euh, le Mojo, c'est le petit T2. À la place, j'ai mis Mister Sinister parce que euh, euh, je trouve que ça combate bien avec Blue Marvel. Ça peut combater avec Ant-Man parce que ça remplit la, la ligne. Donc voilà, j'ai mis Mister Sinister. C'est une carte d'ailleurs que euh, Life Coach aime beaucoup également. Euh, c'est un T2 qui met dans beaucoup de decks. Donc voilà, ça c'est la version de Life Coach. Une version qu'il a beaucoup travaillé, que je trouve euh, hyper hyper intéressante. Et sur plein de points déjà parce que il y a cette omega raid mais on n'est pas sur un truc full ongoing vous voyez on a quand même pas mal de terrain donc il y a un mixte avec en fait c'est du c'est du pragmatisme pur clairement il y a du blue marvel avec du Unslow. le unslow peut proc avec omega raid et l'idée, c'est quand même de jouer ce truc côté un peu... Et il n'y a pas... Euh, Spectrum aussi, ça c'est plutôt rare dans le deck de ne pas avoir Spectrum. Donc bon, les cartes, vous les connaissez maintenant. Omega Red, que fait-il Oui, quand même. Parce que ça, peut-être que vous ne le connaissez pas. Si vous avez une avance de 10 points ici, puissance plus 4 aux autres emplacements. Donc, euh, avec Unslow. En tout cas, euh, voilà, ça peut faire plus suite aux autres emplacements. Sachant que vous avez des petits T1 un peu partout. Un Ebonimo qui va prendre un peu de points. Euh, qui va même prendre peut-être un peu plus encore avec Blue Marvel. Là, en gros... Pour éviter que, parce que si jamais vous n'avez pas du tout les cartes de ce deck et que vous dites non j'ai pas envie de jouer cette version, j'ai envie de jouer Omega Red version bourrin avec que du, du gros ongoing, avec Warpass etc. J'ai essayé, ça marche pas. Après peut-être vous allez trouver la liste qui va fonctionner mais j'ai vraiment essayé et je trouve que cette liste là, elle met tellement en valeur Omega Red, elle est géniale. On va partir en, en game hein, parce qu'on parle, on parle mais à un, un moment il faut jouer. Alors je garde mes crédits parce que normalement demain... Euh, en fait, c'est normalement cet après-midi, mais à Los Angeles, donc au moment où vous regardez la vidéo. Là, on est mercredi. Euh, on est mercredi ou mardi On est mercredi. Euh, Non, on est mardi, pardon. Euh, donc, normalement, ça sort euh, cet après-midi à Los Angeles, donc demain à en France. Euh... Mais qu'est-ce qui sort, Fichou Je sais pas si je l'ai dit. Bah, Le patch, tout simplement. Euh, le patch avec les tickets, les tickets collector, etc. Donc, je garde un peu mes crédits pour pouvoir avancer dans mon niveau de collection. Euh, et euh, comme ça à la place des boosters je pourrais récupérer des tokens collector Voilà tout simplement Donc on a une main un peu lente Alors je snap T1 bon faut pas le faire Je pense qu'il faut que, que je commence à ne plus snapper T1 Euh ouais Il faut non, On va être déplacé On ouais, plutôt là euh, Pardon plutôt là. Ouais il faut que je commence à ne plus trop snapper T1 parce que Je pense qu'il y a certaines fois où je snap T1 et que c'est pas bon Mais j'aime bien le faire quand même Mais bon Bref, en tout cas, je pense que ça reste quand même bien, mais il se peut qu'à un moment, ce soit pas si bien. Je vous avez invité, c'est pas grave. Euh, ok, ça c'est intéressant. C'est un beau top deck de l'avoir maintenant. Est-ce que je vais là Ebony. En vrai, je crois que je vais Ebony ici. C'est con, mais il y a quoi qui peut être fort ici Il y a quoi qui peut être fort Blue Marvel. Blue Marvel, c'est cool, ça se booste entre eux. Après, je vais T4, T5. Ça, je vais sûrement gagner la ligne. Et en vrai, Ebonimo, je vais sûrement gagner également parce que j'aurai plus de puissance. En vrai, j'aime beaucoup Ebonimo sur cette ligne parce que c'est quand même 7 points. 7 points, ça veut dire que lui, il lui faut soit un tour 5, soit un tour 6 pour pouvoir battre barre. Donc, ça veut dire qu'il va invoquer, il va payer beaucoup de mana juste pour pouvoir gagner le Bar sinistre. Donc, ça me paraît hyper intéressant. Vous voyez l'idée Donc, on va faire ça ici. De toute façon on peut pas déplacer nos cartes. Ou alors on fait Omega Red. Non parce qu'Omega Red on ne peut pas la mettre au centre. Ah ouais mais. Ah si il y a un spot où je fais ça. Il y a un spot. Ah si il y a un spot. Khazar. Donc il a plein de Khazar. Donc ça c'est cool. Ça veut dire que je gagne la ligne du milieu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon ces créatures vont être grosses. Donc, peut-être qu'on va pas Omega Red ici, vu que finalement. En fait, l'idée d'Omega Red c'était de gagner à droite. Mais vu que là, on va déjà gagner avec juste Ebonymo. Bah, en vrai, je pense qu'on va juste faire le bourrin avec Iron Man on slow. Ah non, on peut pas avoir Iron Man on slow. Ah bon, on va à gauche. On va Iron Man on slow à gauche. Il arrivera à battre ça. Bah, au mid, wow, j'essaye de gagner, mais c'est. Pas vraiment possible hein. On va faire ça. Bon ces créatures elles sont grosses. Est-ce que ça battra Iron Aeronso Ça fait quand même beaucoup de points. Hein. Ça fait de la grosse, grosse, grosse magie. Hein. Ouais, je pense que ça va être ok. Ouais, finalement, on va pas au méga raid. Ouais, il se fait plaisir le garçon. Donc là on fait ça. Réfléchis parce qu'on a quand même des spots avec ça est ce qu'on peut gagner ici Genre, Si par exemple on développe Nightcrawler On fait ça, ça, ouais non il nous manque un peu hein. On va faire ça En vrai on a 9, 10, 11 avec lui Donc on a 11 11 fois 2 fois 2 Donc ça fait 44 C'est con hein, mais ça ça fait 44 hein. Donc normalement ça devrait être gagné Je vois pas comment il peut faire 44 lui On slow ça fait Rien vous voyez, 44. Parce que c'est doublé le double. Donc, 2 x 2, 4. Voilà. Et là, vous voyez, c'est intéressant d'avoir Snappé T1. Parce que lui, il s'est dit, waouh, j'ai barre sinistre, j'ai Khazar, je ne sais pas. Alors, peut-être j'ai une connerie, je ne sais pas à quel moment il a snappé. Mais là, vous voyez, enfin, voilà. Je, je pense que le snap T1, parce que ça revient toujours sur mes vidéos, pourquoi tu snaps T1, fichu est-ce que c'est si bien que ça Moi, je pense que c'est très bien de snap T1. Mais c'est... Quelque chose, une arme qui sera peut-être forte en tournoi ou dans certaines games précises. Et je pense que en ladder, à partir du moment où ce qui va compter c'est le volume, le fait de faire beaucoup de games, surtout sur un jeu où les games durent 3 minutes, le snap T1 est incroyable. Donc voilà. Donc moi je vous conseillerais, si vous êtes bon, si vous êtes à l'aise avec votre deck, de snapper T1. Ça va être plus rentable que de ne pas snap T1. Parce qu'il y a aussi le fait de ne pas snap T1 qui peut finalement vous faire perdre des points en fait. Donc voilà. Et je pense qu'il faut quand même que je rajoute euh, dans ma range, j'allais dire, attendez, non, plutôt Ant-Man là. Il faudra peut-être que je rajoute dans mon panel de play le fait de ne pas snapter. Hein. Voilà. Et pour le moment, je pense que ça n'a pas de sens et c'est trop bon. Après, là, vous voyez, je suis déjà infinite. Donc dans, dans l'absolu, je devrais euh, commencer à... Mais c'est vrai qu'en vidéo, ce ne serait pas très intéressant. Enfin, ça... Le truc c'est que moi j'aime bien parler, j'aime bien expliquer ce qui se passe. D'ailleurs, j'explique pas trop. Grand Central je joue une carte de la main de chaque joueur ici. Mais normalement, vous voyez les lieux, non euh, Vous pouvez pas jouer de carte ici après le quatrième tour. Et euh, quand vous jouez une et ajoutez une carte ici, euh, elle va sur un autre emplacement également. Donc elle se duplique sur un autre. On peut faire barre. Genre Mister ici. Omega ici. Blue Marvel ici. Ou alors faire Blue Marvel. Genre Omega, Blue Marvel, Onslow à droite. Et donc Mister ici. Vous voyez Donc on fera ça. Ah ouais, mais il y a ça qui est chiant. Pas grave. Donc on va faire ça au Mega raid à droite. Et donc oui, le truc c'est que si dans la game, je commence à réfléchir à où aller, enfin à quand snapper, bah en fait mon gameplay, et c'est ça aussi qui est important, il faut prendre tous les facteurs en compte, mon gameplay sera un peu moins précis, parce que je vais le polluer avec de la concentration sur le snap. Alors que là en fait, je suis juste focalisé sur... Quoi faire dans mon gameplay? Je sais pas si c'est clair. Et ça me permet bah, forcément de. Oh. Bah, en vrai, euh, on est bien. Hein. Ouais, on a gagné. Hein. GG. Quand on est bloqué. Tous les deux. Ah, GG. Et donc, je sais pas si vous comprenez ça. Bah oui, c'est pas bah, bêta. Donc le fait de, de prendre de la concentration sur quand snapper, bah forcément ça nous enlève un peu de concentration sur où aller, quoi faire, quelle courbe prendre, quelle courbe de man à prendre, etc. Voilà. Donc c'est aussi beaucoup plus relaxant de snapper T1, de dire ça c'est fait, c'est assez tricky pour l'adversaire, lui il va devoir se dire pourquoi il snap, machin, il va commencer à prendre de la réflexion pour ça. Voilà. Alors aussi bien. Mon, mon, mon snap T1 c'est une grosse connerie absolue et peut-être que dans un mois tout le monde on s'accordera tous à dire que le snap T1 c'est une hérésie et qu'il faut pas faire ça mais moi là je suis vraiment convaincu de ça je suis pour le moment passé deux fois et très rapidement euh, comment on appelle ça euh, infinite et j'ai un win rate un gros win rate avec tous les decks que je crée peut-être grâce aussi au snap ou peut-être juste grâce à mes decks mais j'imagine aussi un donc, vous jouez une carte ici, elle retourne dans votre main. Donc, on peut faire ça. On aura quand même une de deux. C'est so cool. Et euh, je sais pas ce que j'allais dire. Et voilà. Mais aussi bien, bah peut-être que dans un mois, tout le monde s'accordera à dire que franchement, le Snap T1, c'est vraiment EV, et que c'est vraiment bien. Pas en tournoi, évidemment. Enfin, on sait pas comment ça sera, sera les tournois, mais de manière générale, avec un certain win rate, etc., c'est le play à faire. Bah là, je serais assez fier, je vous le dis. Parce que <rire> il y a vraiment que moi, on va dire, à haut niveau Qui, qui snap T1 Ok Electro Non, Electro, c'est un reveal ou c'est un continu Fait quoi On reva là Non On va là Et là Vous voyez le côté... Justement, là, vous voyez, il est intéressant Ce Minister Sinister avec Ant-Man Et donc là, au centre, on va euh, Faire euh, Blue Marvel Onslow En espérant que ça gagne On spot Je sais pas s'il a la possibilité d'atteindre Le bar de Luc Ou alors on fait Iron Man on slow En se disant qu'à gauche on va gagner En fait si on est sûr de gagner à droite Faut faire Iron Man on slow Parce qu'en termes de points c'est mon, monumental Après en vrai genre Blue Marvel on slow c'est quand même fort Si on considère qu'à gauche je vais gagner Et qu'à droite je vais gagner Comme ça ça booste vraiment tout ça Et lui il a que une carte pour Jubilee euh, Bon, faut pas qu'il y ait une 20-20. Handman. Hein. Ouais. Handman, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, non? On slow sur blue. Bah, vous voyez là, ce Mister Sinister, c'est con, mais il a bien aidé. Hein. Je ai... trouve que la carte, elle est hyper. Euh... En fait, c'est pour 2 deux... Pour deux mana, c'est 4 points, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est polyvalent, ça, ça marche sur des lieux un peu relous comme ça, dans le domaine de la mort, etc. Donc, bah, typiquement, c'est pas la même game si je l'ai pas. Murder World. En vrai, ça a pas trop de sens. Je hein. vais garder Armor parce que, alors, on peut faire Armor sur Murder World, nos créatures meurent pas. Et l'idée c'est de se dire que si jamais il joue un deck sacrifice, l'armor peut être cool pour le bloquer. Après là on ne sait pas où on va mais on a des terrains dans le deck. On n'a pas beaucoup de T3 dans le deck, la probabilité d'avoir un T3 est assez faible. Donc je pense que je vais Iceman plutôt. Et on verra. Et on, comme ça on voit vraiment où on a envie de jouer cette armor. Il pas de Bucky Barnes. On va au centre hein. Scorpion. un peu chiant pour lui. Ok. Histoire fantastique. Donc on va se déplacer. Et on va le mettre là. On va faire un peu de points là, un peu de points là. Je pense qu'au centre, je vais perdre. Mais après, il faut quand même qu'il mette des choses. Rescue. Rescue, c'est strong. Hein. Alors, rescue, c'est si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 5. Pour 4, c'est 9, quoi. Je pense qu'on va aller à droite. Ah. Le Marvel. C'est pas une slow, mais je peux le top-decker. Il va aller à gauche. Il est tout peut-être au mid et il gagnera mid. et gauche. En fait, l'idée, c'est qu'il va aller gauche. Il sera bien. Puis, centre. Il n'y a pas un play avec ça. Ça et ça, mais c'est ça. Je crois que je vais quand même aller à gauche essayer de contest. Ah non, ah, c'est trop dur de contest quand il y a Rescue. Il va avoir vraiment un milliard de points, je pense. Cap ah, Captain, c'est chiant. On a la Squirrel, mais elle sert pas tant. Ah, c'est complexe. Hein. Là, au mid, on a pas mal de points. Hein. Au mid, on a pas mal de points, mais... Il n'y a pas un play, genre... Là, ça fait 4. Genre Oméga. Une avance de 10 points. Genre si on bourrine ici. On aura 10 points. Ah ça fera que plus... Parce que là on a, on, on a 12. Donc même si on a les plus 4, on est à 16. et 16 il les fait. Hein. S'il met un monstre ici, il déplace la Marvel. Je pense qu'ici il faut partir. Là on va commencer maintenant à mettre à, à retraite de plus en plus Bon je l'ai com commencé à le faire déjà depuis plusieurs semaines Et c'est aussi l'avantage de, de Snap T1 c'est qu'à la fin on va tr Très souvent se retrouver sur un 2 pour 4 2 pour 8 Donc euh, on peut snap sans perdre beaucoup Et dès que nous on va gagner ça va être du 4 du 8 Enfin voilà bref Je veux pas re reprendre encore le discours Sur le Snap T1 mais J'ai l'impression que sur... j'ai vraiment étudié La chose mais ce serait intéressant que notre ami euh, Life Coach, finalement, euh... ah, on essaye d'aller à gauche, même si la main est lourde. C'est intéressant que Life Coach com... commence à vraiment étudier le truc. Hop. Ah, on lui enlève Serra, il nous enlève Unslow. Sokovic, ça défausse une carte de la main de chaque joueur. Là, ah ouais, c'est cool d'avoir Mister Sinister. Okoye. Okay, yeah. Oh, il prend des risques quand même. Il a plus Serra. Ok. Donc, on va faire Omega Raid à gauche. Est-ce qu'il aura 7 points euh, Là, on a plus 3. Donc, on a l'équivalent de 8. 8 et 5, on aura 13. Est-ce que lui fera 13 ouais, Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il prend des gros risques. Ouais, à moins d'avoir Bishop. Euh, à moins d'avoir euh, armor et que ça fasse rien. Et je pense que c'est des gros risques qu'il prend. Je pense qu'il se rend pas compte du coup. Là, il a 4 mana. Je vois pas comment avec 4 mana il peut faire que son bishop euh, soit déjà supérieur à mon Omega Raid. Et en plus, ça active mon Ant-Man. On verra, on verra. C'est bizarre. Je pense qu'il va armor, non Non, mais ça suffit pas. Hein. Non, mais ça suffit pas. Mais là, c'est vraiment me, me manquer de respect. Non, ça suffit pas. Hein. Évidemment. Par contre, s'il si faisait Nova à gauche, c'est pas bon. Attends, mais s'il faisait Nova à gauche, c'était bon. Donc là, en fait, il pouvait gagner quand même. Il avait 9, 11. Non, mais il pouvait gagner. En fait, juste, il a fait le bêta. Good. Là, en vrai, il peut gagner ce match. En fait, il a considéré que ça suffisait. Donc, il a gridé. Bon, en vrai, il avait vraiment beaucoup de points. Parce qu'il a eu le 6, la Nova dans le T4. La Nova qui a été boostée par la le... Okoye. Et vous voyez, c'est cool cette version hein, d'avoir de, des petits T1 en fait. Alors là, l'Omega Red, pour le moment on ne l'a pas trop vu, mais c'est vraiment le... Enfin c'est ça aussi, il y a des cartes qui sont suffisamment... En fait, pas, je ne veux pas dire suffisamment fortes, parce que toutes les cartes sont fortes dans ce jeu. Et il y a des cartes qui vont créer vraiment un deck autour, et il y en a d'autres qui vont bien s'intégrer dans un deck. Je pense qu'Omega Red, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup testé la carte... J'ai l'impression que c'est pas la carte clé d'un deck, vous voyez. Je te dis pas je vais faire un deck autour d'Omega Red. Par contre, c'est une carte qui va bien dans un deck précis, mais il faut le trouver ce deck-là. Et je trouve qu'il a été bien trouvé avec un deck avec pas mal de petits T1, l'Omega Red et ce Blue Marvel Iron Man On Slow qui est quand même euh, dévastateur. On va sûrement faire un play avec Blue Marvel, Blue Marvel, à droite. Viper, il me donne Hood. Ah, pas cool, mais ça me moque un peu. Hein. Bon, ça me moque un peu. Hein. Là, je garde le Nightcrawler. Il a l'air d'avoir un deck qui donne des merdes. Genre Viper. Ah, je, ce deck, il est sympa. Hein. Green Goblin, je te donne des merdes. Hood. Mais vous voyez, nous, on a un deck qui développe un, un plan de jeu qui est quand même plutôt puissant. Donc même s'il me donne des merdes, en vrai, je fais quand même de la belle magie. Camora c'est strong J'enlève Nightcrawler Je mets un autre Ou alors on fait un play avec euh, Omega au centre Oui, là par contre on peut En vrai on peut Omega au centre hein. Omega au centre ça fait plus 4 ici Plus 4 là Après le deuxième Blue Marvel il est vraiment sexy C'est hein. ça Ouais Je sais pas en vrai si ça fait gagner à gauche on a un peu de retard ouais, j'aime bien le play de faire ça en fait j'abandonne à droite en fait j'ai omega Red ici ça ça ça refait Méga... Euh, je sais pas hein. Là j'avoue que je Après il y a Iron Man Qui me fait forcément En fait je me dis peut-être Au centre j'ai toujours gagné Est-ce qu'il faut pas faire Un truc plus euh... il... Ouais je Merde Il ça C'est pas évident là parce que même en termes de corde à la fin je vais me faire piéger mais j'ai l'impression que je veux faire des plays qui sont... En fait j'ai l'impression que je veux jouer mon Omega Raid au centre pour, pour le jouer. Jouer pour le jouer. Et, et en fait in fine ça donne que plus 4 à droite sachant qu'à gauche je pense que j'ai toujours perdu. Et donc en fait donner plus 4 à droite bah, c'est un peu risqué alors que je peux juste faire Iron Man qui me fait forcément gagner à droite. Et en vrai au centre il a beaucoup de retard avec ce Nidalevier. Donc... Ouais faut faire attention, là c'est vrai qu'en parlant d'Omega Red, vous voyez j'avais envie de faire le play parce que c'est le deck Omega Red. Et en fait non. En fait, voilà. Le Iron Man dans le spot était meilleur. Euh, Peut-être faut Iceman d'abord je pense. Et ouais c'est cool hein. Franchement ça marche bien pour le moment. Alors euh, évidemment là on a joué que 25 minutes mais... C'est vraiment un deck qui peut avoir un super win rate, c'est un deck qui est ah, qui est puissant, qui est chiant pour l'adversaire à contrer. Alors évidemment c'est un deck qui prend un peu plus killmonger que la version full ongoing, mais je trouve que c'est une belle alternative oh, quand on n'a pas euh, destroyer. Si okay. on a envie de jouer continue et qu'on n'a pas destroyer, parfois on est frustré alors qu'en vrai ça, ce deck ça reste un deck quand même continu. cher là ah j'ai pas envie de ça parce que je vais prendre trop de dégâts du Jotunheim c'est vraiment dommage et dommageable là on est vraiment mal hein. je pense qu'on a perdu hein. après ouais il ah, y a rien à faire On hein. va aller là je crois là c'est pareil bon on a ce Blue Mar. ah ouais mais non ça va se... on va se décaler après on peut faire au centre un unslow mais pas mauvais en vrai. Vable Marvel, et on verra. On verra où va notre Strange, notre Académie Strange. On peut aller sur Inonder. Hein. J'espère. Ah. Bon, c'est bien parce que ça me fait. Euh... Ah, ça me fait pas gagner à droite. Je pensais que ça me faisait gagner. Ah, le problème, c'est que je peux plus aller à droite. Je peux plus faire Onslow sur Blue Marvel. Là, j'ai perdu. Ah, attendez, avec euh, Squirrel qui va à droite. La Squirrel, elle, elle prend plus 2. Pas énorme. Hein pas loin mais de, ce Black Panther il est sick hein. Ah c'est pas de pot là. En fait soit il allait pas là et on gagnait, soit nous on allait pas là avec Blue Marvel et on abandonnait à droite et on gagnait sur les autres lignes. Bon écoutez je crois que ça va être une défaite. réfléchissez si avec Omega Red il n'y a pas moyen de trixer. que c'est quand même une bonne carte de trix en se disant qu'il va peut-être abandonner au mid mais il faudrait faire ça. Ou alors on se dit il va ça, ça, ça. Alors, en termes de points on prend le plus 4 ici. La question c'est, il va bourriner sur une ligne. Eh, hey, en vrai, il y a moyen, non Quand On a 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il fait rien à gauche, on gagne. Eh, hey, franchement, on tente. S'il si bourrine au mid, on a gagné. Ah, zut. Ah, dommage. Ah, attendez, est-ce qu'on n'a pas gagné Non. Ah, parce que là, on prend moins 3 et lui, il prend moins 2. Donc ça fait égalité dans le spot. Ah si je gagne à l'écart, 11 à 5, 14 à 11, donc on gagne ici, et vous voyez il y avait un spot où on gagnait euh, genre 100%, S'il va full mid, bon pas avec des trucs un peu tricky comme ça, mais s'il va mid, nous on fait, on a 10 points d'avance et le méga raid aurait fait gagner, mais là au méga raid tu fait quand même gagner dans l'absolu, on peut curver un 4 plus des 2, vous voyez il y a une histoire de, bon là on ne gagne pas avec sa capacité mais on gagne pour sa courbe de mana. Alors j'espère qu'ils vont bientôt dé dé développer le comment on appelle ça le, le 16e quoi sur le jeu. Parce que là c'est vrai que c'est quand même euh... on est obligé de faire un setup un peu bizarre, ce serait quand même cool que ce soit comme sur Hearthstone tout dans un, un écran PC quoi. Ça il n'y aurait pas besoin de faire des manips. Oh. En vrai euh, avec notre Iron Man on slow, on est vraiment bien là sur cette ligne. La question c'est est-ce qu'il faut armor Faire T4, T5, T6. Et T3 sont pas très forts. Je pense que Armor est important. Ça protège pas mal de trucs. Ok. Va être une bataille du mid. Hein. Ah ouais, mais il y a Squirrel qui est chiant. Ah, Square est un peu chiant mais. Pas la jouer. Ah, je vais pas jouer Squirrel, je crois. Je vais juste faire Omega Iron Man au centre. On espère en espérant avoir un slow. Ouais je pense qu'il a un deck qui essaye de prendre un Bah je sais pas mais Je pense qu'il s'est dit j'aurais pas assez de points Le, Le Nexus c'est un... Un... un un lieu qui me fait perdre oh, snap. Ok doki scorp. Euh bah ben, on va malheureusement pas pouvoir Squirrel mais c'est pas très grave hein voilà, slow. Vous voyez, l'unslow il nous a fait gagner Pengame game avec Iron Man. Vous hein. voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des, des cartes pool 3 dans un deck pour qu'il soit fort. Hein. Ok. Voilà, les lieux sont chiants. Les lieux sont très très chiants. Je ferai pas armor au centre. Ant-Man à droite. Si je lui donne armor on s'en fout, fout un peu. Bon il joue rien pour le moment. Ah, c'est cool, hein. vous voyez, j'ai déjà pris des points avec ma curve. Hein. Ça c'est important aussi. Hein. Le méga raid au centre. Ah non, remarque, on remarque qu'on lui donne un omega raid. C'est grave. Euh... Je pense c'est pas, très... euh... pas très grave. Je pense que c'est pas très grave. Il aura peut-être moins envie d'aller au centre lui. Oh, Dracula c'est dangereux. Dracula c'est dangereux. Dracula. Que je pourrais vider la main. Que j'aurais vraiment envie un slow au centre. Ouais je crois que je vais mister Fantastic. Bon on va voir. Ah il a beaucoup de cartes en main et en vrai je lui donne des trucs qui polluent son Dracula. Ouais j'aime bien l'idée. On va voir. Omega Red, ok. Ouais, mais il a pas mal de merde en main. Oh, Iron Man. Bah, Iron Man, c'est GG, non Ah, c'est pas GG, mais je passe à 20. C'est hein. ça, quand même. Ah, j'aime l'idée. Hein. J'aime l'idée. Faut quand même qu'il est. Ait... Là, on passe à 20 de puissance... Et on est fort sur les deux autres lignes. En fait, il faut que lui, il, met, il, il passe à 30. C'est pas évident de passer à 30, je pense. Heure, ça change rien. Armor, ça change rien. Ouais, il a du retard. et faut juste pas qu'il défausse genre là. L Apocalypse, c'est ok. Il gagne. 22-20, mais on gagne sur les deux autres lignes, vous voyez. Donc on s'en moque un peu. Là le Red il était intéressant parce que ça l'a obligé à bourriner au mid, vous voyez. Donc là c'est un peu genre euh... Au Red c'est un peu Giroud, vous voyez. Olivier Giroud. Genre il sert pas à grand chose, mais il attire les défenseurs. <rire> enfin, C'était ça l'idée. Là il a attiré vraiment le... tout au mid parce que ça a polarisé le mid. Et en vrai, nous on a tac tac on, tri... on a trixé sur les côtés. Handicapé de fish. Ah, Attends, c'est la version handicapé de fichou pas possible si je suis déjà handicapé. A euh, gauche, hein, vu qu'on peut pas jouer des gros trucs. Et vous voyez le ant Man, il, en vrai le Mister Sinister, il est incroyable dans ce deck. Hein. Je vais en parler à live Coach, je vais lui dire à mes mecs que Mr. Sinister, c'est meilleur que Mojo. Enfin, je vais pas testé Mojo, je l'ai pas. Et franchement, ça marche trop bien. Est-ce qu'on ne ferait pas Armor au centre Pour éviter un... pense hein éviter un, un truc qui détruit quoique Ok dommage enfin, sûrement, on va sûrement au méga slow après on verra au oh, logjo ça peut faire mal logjo ça peut faire mal ça peut vite le bloquer mais ça peut aussi faire beaucoup, beaucoup de mal. Lock Joe, quand il Attends, on va regarder ce qu'il défausse. Et là, c'est une bonne nouvelle. Apocalypse, c'est moins bonne nouvelle. Quand il joue une carte ici, ça l'échange avec une autre carte de, du deck. Donc Elko elle s'enlève. Et il y a une autre carte qui arrive, qui est... Et un... Ok, donc il a déjà deux cartes, ça me va. Ça me va, ça me va. Ouais un peu à droite Dracula on moque un peu hein. par ça va-t-il abandonner le mid va-t-il gagner le mid là c'est une histoire de est-ce qu'on va le gagner ce mid on a pas mal de points mais on a que 20 hein, en soi donc l'Infinite qui défausse le Sword est remplacé par une autre carte faut pas que ce soit un monstre euh, c'est un monstre, hein. Blade. Et on a perdu avec Dracula à droite. Ward. Il y a des fausses Apocalypse. Et c'est Apocalypse sur Dracula. Magnifique. Ce qu'il a fait, c'était magnifique. Il y a rien à dire. J'applaudis. C'est un super setup. un setup qui est magnifique. Euh, ouais, il est magnifique son setup. Il y a rien à dire. Franchement, c'est méga propre. Hein. Il y a le Lock Joe avec... Ah, Lock Joe, c'est une carte incroyable. Hein. Et les gars, c'est incroyable. Non, mais Lock Joe... Le Morbius qui passe à 12. C'est un T2. Euh, le Dracula 24. Ah, c'est bien fait. Il hein. n'y a rien à dire. C'est bien fait. Alors, ça peut fizzle. Ça peut fail comme deck. Et là, euh, c'est incroyable. Hein. On n'a pas beaucoup d'or. C'est hein. un peu chiant, ça. Ça, c'est le problème. C'est que l'or... Franchement, si vous achetez de l'or avec de l'argent, de la tunas, balancez... Échangez pas leur compte des crédits. Gardez-leur pour refresh les missions. C'est tellement important. Et ouais franchement bien joué. Attendez c'est pas la première défaite qu'on fait là. On a fait peu de défaites quand même. Attendez je vais, je vais sur Snapfan, comme ça j'ai le Winrate. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être connecté. Pour l'avoir. Login. Ah merde peut-être. Euh... Non c'est bon. On a notre Blue Marvel Unslow au centre. Collectionneur. Ok. C'est quand même cool. On peut-être rentrer à gauche. Ah, J'aurais bien aimé piocher, mais en vrai on a déjà une courbe de mana. Il regardera le win rate, justement, à la fin. Toujours bien, même si sur une heure, Cosmo, euh, bon, on s'en moque un peu du Cosmo. Oh! Bah, on a un mauvais tour malheureusement, mais. Bantman à gauche. Hein. Et on va Blue Marvel on slow. Ou. On peut Iron Man on slow aussi. Je dire. En fait, dé... C'est l'un ou l'autre. De toute façon, il faut choisir. Hein. Blue Marvel on ça me fera. Bah, au mid, je serais pas mal quand même. Peut-être l'Iron Man, elle, elle m'a l'air plus strong. L'Iron Man... En fait, on... en se disant qu'à gauche, il pourra pas gagner. Genre, il va pas essayer de se battre, peut-être. C'est greedy, hein. C'est risqué, hein. Et si Omega Red Iron Man Non, ça marcherait pas. Là, c'est l'un ou l'autre. Franchement, c'est dur à savoir. Je crois qu'on va partir sur Blue Marvel euh, on slow. Euh, ouais. Mais c'est chaud, hein. Après, je peux... Blue Marvel Iron Man, au pire Ouais ah, c'est ça qui me fait peur mais en vrai ça je le bats avec Blue Marvel Onslow. Sachant qu'à droite je gagne également. Vous voyez si je fais Onslow au mid, bon, c'est tout l'intérêt du play. Hein, c'est que je prends plus 2 et plus 1 avec Blue Marvel. Donc en fait je passe à 7 au mid. à gauche je gagne parce que je prends plus 4, plus 2. Et au centre je gagne aussi. Donc là lui s'il fait juste un play genre Dino il perd. Après il a peut-être des trucs tricky Genre Dino plus petite créa Genre Dino mid Petite créa à droite Je sais pas si ça... c'est pas chiant Ou Dino à gauche Petite créa à droite Ou Dino à droite Ouais je sais pas Mais vous c'est pas mal hein. Et encore une fois Ce Mister Sinister hein, Qui, ca... qui carry Parce que ça proc l'Antman Sinon on, aura du... on aurait eu du mal à le proc hein. Ouais trop bien hein. Ça marche trop trop bien Dans le deck Franchement il est possible Que ce soit même meilleur que Mojo hein. Si jamais vous avez Mojo Et que vous avez essayé Mojo et Sinister Vraiment n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez et si vous êtes comme, comme moi, un pauvre, et que vous avez que Sinister, bah, c'est pas fun. Hein. Bah, il part. Il dit c'est complexe, il peut y avoir Spectrum aussi qui, qui me fait gagner. Juste ça donne un petit peu de plus de plus de, mais ça peut être chiant. Enfin que non, en vrai, à droite, il est devant, donc je il... pense qu'il a peur d'un slow. Et il se dit, si mon adversaire ne cite pas, c'est que... On a les bonnies, on l'a pas trop joué pour le moment. Ah si sur barre Sinistre et ça nous a fait gagner. On peut le faire maintenant vu qu'on a T1, T2, T3. Et puis on a Attilan, donc on va le jouer maintenant. Atilan, Atilan, Atilan. Ah un peu chiant mais. Ah Mister, on a des trucs. De toute façon on peut pas aller à gauche. Bloom, ouais. Ok là. Bon, c'est pas évident parce qu'en vrai on se fait défoncer par le moins 3, mais je pense qu'on s'en moque un peu. Ok. Ça. en vrai, ça, ça, ça, ah ouais mais je suis bloqué, je pense c'est, en vrai peut-être faut pas Sinister ici, faire ça, ça et ça, comme ça on se la possibilité de jouer un au centre, un à droite. Et on pioche nos grosses cartes. Voilà ça va être un peu chaud parce qu'on fait une sortie avec des petites merdes. Et à droite, au on centre, on se fait éventrer par. Euh... Après il faut juste un blue marvel et c'est bon. Ou Mais... pire euh, ouais une créature On vrai n'importe quelle créa au centre. C'est horrible. Hein. Non c'est pas horrible. On va faire ça, on va Nightcrawler à gauche. En vrai, à gauche, vous voyez, on a quand même des points. C'est qu'on on a que Ebony, mais on est en train de gagner à gauche. C'est-à-dire que sur Iron Man, on a gagné. Hein. Mais il faut qu'il gagne à droite. Faut... En fait, c'est pas forcément évident pour lui. Hein. Même si en vrai, là, on fait la pire sortie du monde. Parce qu'on fait... on a aucune de nos cartes clés. Nos cartes clés, ça va être les cartes qui coûtent 4 ou plus. Et on peut piocher un Iron Man, un Blue Marvel qui nous ferait la win. Un Unslow au centre qui nous ferait la win avec Mister Fantastique. Enfin, vous voyez, il y a plein de, plein de bonnes draws. Bah, en vrai, euh, attendez, mais il n'y a que des bonnes draws à part Omega Raid. Là, ici, Omega Raid, c'est un peu tricky. C'est sûrement pas bon même. Donc, on a, il reste 4 créas dans le deck. Il y en a 3 qui sont bonnes. Donc, on a 75% de chance d'être bien. Pas gagné, d'être bien. Parce qu'en vrai, il peut faire des choses aussi fortes, lui. Hein. Il a le droit de jouer. Bah, Mysterio, ça marche trop bien avec Bishop. Je pense qu'il va mettre Mysterio euh, de... Oh On a perdu là en plus. Comme ça. Ouais, bon là on a vraiment pris la foudre. Hein. On a pris la mauvaise sortie. Et le Killmonger on the curve. Honnêtement, il a rien à dire. Hein. Celle game là, elle est... Ouais. Et avec un peu de chance, on pioche en plus. Voilà, Omega Red. Donc c'est magnifique. En plus, on a la mauvaise draw qui dans tous les cas nous faisait perdre. Bon là, il a rien à dire. C'est important d'avoir de la malchance continue comme ça Parce que c'est ce qui permet d'équilibrer le win rate. Enfin C'est la variance on appelle ça La malchance ça n'existe pas Donc euh, là j'ai eu malchance sur la sortie Malchance sur le top deck à la fin Vous voyez ça fait beaucoup de malchance Donc c'est plutôt une bonne chose bon, pas malchance une mauvaise RNG mais vous voyez ce que je veux dire Donc là on l'a hein. Hey, Mister Sinister, ah ouais non avec Ant-Man, bon on peut le faire au centre. Ok. Woundu Woundu Woundu Woundu Oh, bah, c'est pas mal ça en vrai. Ah un truc avec euh, Ant-Man. Non Squirrel, c'est joué qu'à la fin, il peut pas peut être un peu compliqué de se douter du truc. un peu tricky. Hein. Tout ce qui est tricky, on va le mettre au milieu. Alors ça c'est tricky, hein. 7, 7 points, il s'y attend pas trop. La Squirrel aussi. Ça c'est tricky. Là le T4 ou le T5 qu'on va piocher, on va le jouer à gauche pour le la voûte. Enfin, euh, la voûte pour Ant-Man. ça. C'est chien, mais ouais, ça me paraît ok. Et on finit par run slow au mid. Et on a pas mal au mid. On a pas mal sur les côtés avec euh, Mr. Fantastic. Dans ce deck, on peut jouer la femme invisible. C'est vrai qu'il y a la femme invisible. Alors j'ai préféré Mister Sinister pour Ant-Man, mais en vrai la femme invisible elle marche bien, assez bien pardon, avec I Iron Man, Onslaw, toute cette synergie Omega Raid et tout. Donc, je l'ai dans ma collecte, j'avoue que je ne l'ai pas mise parce que je... Ouais, Voilà, Mr. Sinister, bah aussi c'est une carte que tout le monde a. Suis... d'accord, hein, Mr. Sinister si j'ai pas de conneries, c'est une c'est un pool 2. Là j'ai gagné hein, je pense. Même à gauche je vais gagner hein. vous allez voir Même à gauche je vais gagner Je pense hein, peut-être j'ai dit des conneries en vrai bon, Je dis peut-être des conneries Bon on gagne au centre hein, ouais on est pas très loin à gauche, hein. on est 28 quand même c'est énervé Oh, ça reste une victoire. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, femme invisible, très bien. J'y avais pensé d'ailleurs au début et je me suis dit, je vais plutôt mettre le truc, mais c'est vrai que femme invisible, très cool aussi. A la base, dans mon deck, j'avais mis la. Euh, on va commencer par euh, ça. A la base, dans mon deck, j'avais mis la femme invisible. Euh, dans, dans mes premières versions Mega Red en me disant ouais j'ai la combo Mega raid femme invisible le gars il sait pas euh... oh ok ça va il sait oh ça c'est bien par contre c'est mieux il sait pas où on va aller on va le surprendre comme ça bon c'est un peu risqué en vrai Colored Man, il aura jamais euh, proc faut pas aller genre à droite ah mais il aura jamais de proc quand même ah, autant aller à droite dans ce cas-là. Comme ça si on a Mr Sinister maintenant on peut aller à gauche. Ah c'est chiant ça. C'est chiant parce qu'on le fait que sur une carte. Lui il le fait sur genre trois cartes. Enfin, c'est problématique hein, l'ambassade du Wakanda. Bon je pense qu'on va brûler à gauche. Ouais bon là on a perdu non Ah on a toujours cette combinaison. Ouais. Ah rigolo en soi on va faire des choses ça va être chaud chaud, chaud. en soi euh, on a 8 points à gauche en vrai c'est rigolo là ce qu'on fait c'est méga strong hein. je pense qu'on va perdre parce que vous voyez même si le spot il est beau ça fait pas assez de points ça fait que 8 et 8 on verra on verra En tout cas il faut Je dire Il faut pas qu'il essaye De se battre au centre euh, maintenant suis. Ah dommage J'ai bon, pour l'enchantress, C'est pour ça qu'il a snap hein. Après on a des spots Blue Marvel à gauche Et Il va juste aller à gauche Lui il gagne non Bon slow à droite il va, En fait Genre On est pas si mal hein. Enfin c'est gagnable quoi La question c'est Va-t-il aller à droite À gauche Les 7 points Il peut les battre Il a un deck un peu tricky, je pense. Normalement, on est censé coincide ici, je vous le dis, moi. Et comme je le pense. En fait, on se dit, si jamais il met des cartes sur une ligne, on va la perdre, la ligne. On est d'accord. S'il va sur la même ligne que nous, on a perdu. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas Blue Marvel Comme ça, on a une possibilité de gagner s'il va aussi qu'au centre, vous voyez Après, il lui manque tellement de points. Il lui manque beaucoup même au centre. Il manque 15. Ouais, mais lui, il va peut-être pas aller à droite en se disant qu'à droite, il a Angela Cosmo, il est déjà à 6 points. Ah, écoutez, je fais un slow à droite, mais j'ai l'impression que là, il faut partir. Ah, zut. En fait, je me suis dit. Euh, attendez. Ouais. à ah, dommage, gagner, vous voyez. Mais Magneto il ramène rien Bah ouais Cosmo Vous voyez c'est une game que je gagnais Si je faisais slow ou Blue Marvel à gauche ah, Même si je fais Blue Marvel à droite J'ai gagné aussi Et franchement il reste dans la game Mais il a plus de chances de perdre que moi hein. Donc vous voyez bah, bah, Il faut 4 pour 8 Vous voyez c'était un 4 et 8 Donc ça veut dire que c'est 30% Donc là j'avais 50% on va dire au bas mot Un peu plus peut-être C'est à dire que si je faisais juste Blue Marvel Je gagnais en fait à l'écart euh, Je crois hein et plus 4 au mid avec Blue Marvel. Ouais, non, ça revenait au même. Ça revenait au même. Et euh, vous voyez l'idée Donc c'était intéressant. En fait, j'ai considéré que vu qu'il avait Angela, il allait pas aller au mi euh, à droite parce que c'était trop évident. En général, quand il y a Angela, bah, l'adversaire, il sait qu'il cette ligne, elle est déjà gagnée et elle fait peur à l'adversaire. Donc en fait, j'ai pensé qu'il allait penser que. Donc vous voyez, j'avais une étape de plus dans ma pensée. Et c'est peut-être pas une bonne chose. Peut-être qu'il faut juste se dire euh, « Il y a Angela, j'y vais pas. » Vous voyez Alors, c'est un peu bêta, hein, mais de penser comme cela. Mais là, il faudrait faire des calculs en vrai. Genre, en, en, par exemple, à un certain rang, en infinite, on fait des calculs sur quand on a des situations comme ça, il sait que je sais ou il sait. Et on fait deux colonnes et on voit à la fin ce qui a le mieux marché en winrate. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, voilà, ça, ça pourrait être intéressant. je vais piocher mes deux cartes a priori il, a encore des trucs. il peut encore jouer des trucs mais a priori il va peut-être se battre Warpath ah, Warpath il se bat Pioche, hein. En vrai on peut gagner. Il y a Destroyer quoi. Est-ce que Destroyer on le bat à droite On aura 7, 9, 10, on aura 15. On bat pas vraiment. Hein. Destroyer on le bat pas. À part si on a Iron Man à droite je crois. Non, ça ferait 16. Professeur X mais il perd. Ah on perd... On... Putain. On perd sur Destroyer. Blue Marvel, on gagnait, parce que ça nous fait gagner à gauche. Donc, Blue Marvel, c'était win. Ouais, Blue Marvel, c'était win. Blue Marvel, c'est win. Iron Man, c'est... Bah, ça faisait 16 au centre. Donc, ça faisait gagner. Donc, ça faisait 16 contre 16. 5, 3. Ah non, ça faisait égalité parfaite. Bah, Onslow, ça fait... Euh, ça rajoute que 7, quoi. Donc, ça fait 15. On est ouais, d'accord. Hein. Donc, on a que 15. On rajoute un peu de points ici, mais ça n'empêche pas que 15 contre 16. On est d'accord, il est 16, Destroyer. Il reste une carte dans son deck. Ah, logiquement, il est censé avoir Destroyer. 2 sur 4. 2 sur 4, faut. c'est pareil, il faut 30% à peu près de win. J'ai l'impression que franchement, je gagne 20% du temps ici. Bon, c'est toujours dur de calculer le setup, mais dans ma tête, j'ai... Ouais. On va partir. On va partir. Je pense que. Lui, il snap pas parce qu'il a Destroyer. Et en fait, il snap pas. Bon, c'est un peu tricky, mais on va considérer qu'en Infinite, les joueurs sont pas mal quand même, pas mauvais. Là, il ne snap pas parce que s'il snap, il me perd. Il faudrait de l'or. Ah, des vieux. Ouais, on peut pas rafraîchir les missions. Pas des missions. Euh, donc en fait s'il snap il me perd c'est à dire que 2 pour 8 je vais partir parce que je sais qu'il a destroyer s'il snap pas il me laisse la possibilité de rester dans la game et donc de prendre 4 donc en fait c'est enfin s'il a destroyer c'est malin de sa part et bien il a rien aussi bien il a pas destroyer et puis il fait le play parce que enfin voilà il reste parce qu'il reste parce qu'il veut rester mais... il reste qu'une carte dans son deck en vrai ouais je pense que c'est ça me paraît rigolo de partir. Bon, on va devoir armorer à gauche ou alors on va au mid. Bon, on va armorer à gauche quand même, protéger mon, mon, mon petit squirrel. Bon, c'est cool, il joue rien, je prends un peu de stats. Presse ça et ça au mid. Ça me paraît pas mal. Hein. Je profite un maximum de l'île de mur important. Polaris. Op. Polaris c'est cool aussi, hein. on profite un peu plus de l'île de mur. C'est même plutôt une bêtise. Ah je pense qu'il voulait prendre Armor. Ah ouais parce que c'est un ou deux ouais. J'aurais pu prendre Armor, c'est vrai. Je fais quoi Je fais, euh... fais... Décale maintenant. Pas vraiment envie de décaler maintenant. Je vais faire ça. J'essaie de faire Blue Marvel on slow à droite ou Iron Man on slow, ça fait gagner. Hein, ça fait 7, 7 fois 2, 14, 14, 28. Ça fait 28 en deux cartes. très. Pas très grave. Là, on, comment on continue à être énorme. Ouais. Bon. À gauche, on est devant. Oh, c'est pas une c'est plutôt une très bonne chose ça aussi pour le coup pas très bonne pas existante non pas très bonne en vrai c'est un peu exagéré Ah c'est un peu complexe parce qu'il va essayer de se battre au mid que je me bats à droite c'est que un de plus mais en vrai c'est peut-être ce qui compte au place pour compter hein, parce que, en vrai euh, là maintenant lui il est il a 3 de moins donc il est 4 mais hein. bon on, a... on est quand même devant hein. on fait ça comme ça s'il bourrine juste à gauche c'est ok ça dépend ce qu'il fait après. ouais c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure le killmonger il nous pète dans tous les setups, parce qu'on a armor aussi. On a armor pour. Voilà, bon, on avait des terrains un peu partout. C'est un peu tricky. Et puis il y avait le Murder World, donc il fallait aller à gauche. Mais en soi, ouais, ça nous bat quoi. On le sait. On en fait encore une dernière. Comme ça, ça fera une vidéo d'une heure. Et on va regarder le win rate. Bah, je peux commencer à le regarder. Hein. C'est pas la dernière game qui va changer. Le win rate. Bon, on est pas mal, on est à 61% de win rate. Bon, on n'a pas fait énormément de games, hein, mais. On a un average cube de 0,5 pour euh, 61,54 de win rate. Sachant que là, les trois dernières games, on a fait trois défaites. Mais bon. On les fait pas maintenant, on les fait après, donc c'est un peu pareil. Hein. Et c'est vrai que les trois les dernières games, on a fait moins 4, moins 2, moins 8. Euh ok. Ok. Donc là on peut faire euh, notre play genre euh, protection, peut-être que j'ai pas assez joué sur armor pour protéger Killmonger, pour se protéger du Killmonger pardonner. Peut-être que c'est quand même mon erreur sur euh, les, en tout cas sur la, la game d'avant je pense que j'avais peut-être un setup mais. voilà bon, c'est cool ça veut dire qu'il joue pas Killmonger. Dommage que ça, ça soit pas au centre. Enfin, si on a, on peut faire Blue Marvel et Unslow à droite, euh, c'est Champagne. Hein. Ah, Champagne Champagne Ah ouais, mais non, on pourra pas, il y a ça, putain. Etard, pardon, désolé. Ah, c'est un peu un là. Bon, à gauche, je lui dis que j'ai gagné. Ouais, là, ça va. on a perdu, je pense, sur euh, la dimension des rêves. Vu qu'on a un deck qui est fort sur. Euh, on prend le board, T5, T6. Ouais, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Ah, Deathlock. Ah, c'est pas mal ça, quand même. Là il a mis genre un T3 Un T2 et un T3 ici bon, un T3 et un Ouais deux cartes ici, deux petites cartes Je pense que je vais à droite hein. Je crois que je me bats à droite hein. Je crois que je vais laisser le mid hein. Ouais bon j'ai bien fait Je vais laisser le mid et je vais me battre à droite Ah ça va être compliqué quand même hein. Genre On bourrine Recon slow ah, mais Blue Marvel crawler Blue Marvel, ça fait combien Ça fait 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, on a 12 à droite. 13, 14, on a combien On fait genre juste ça, et ça, ça fait 9, 11, 12, 13, 14, 15, c'est con mais ça fait plus, non c'est juste que là on perd à gauche, enfin on perd à gauche si jamais il va à gauche. C'est juste un point de plus. Sauf que euh, c'est un peu plus safe peut-être. Je pense que c'est plus safe Bon hein. voilà. ça mais c'est pas bon. Enfin, je pense que j'ai perdu. Hein. Mais je le fais quand même. c'est la dernière game et puis voilà. Mais je pense qu'il nous bat là. Et on a que... bon, à 14, c'est pas mal quand même. Carnage, Bon, ça fait 4. Ça, c'est ok. Est-ce qu'avec deux cartes, il a suffisamment de points 14, 11-0, 11-3. Vamos. Bah, vous voyez, là, il, a fa... il fallait. Ah non, c'est 14 et, et l'autre, j'avais 15. Ouais, non, en vrai. Euh... Goûte, hein. Goûte, goûte, Ouais, elle est belle cette game en vrai. On n'était pas... pas bien du tout, mais. Là c'est con mais vous voyez juste une game, c'est pour ça que faut un beau volume pour un win rate parce que là, avec une game de plus, ça fait combien de win rate? Bon il veut pas se mettre. Ouais ça vaut pas. Ah tant pis. Euh... Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, c'est de, le deck de Life Coach. Je vais essayer de suivre un petit peu les autres decks qui proposent. Évidemment, il y aura les tickets collector. On va avoir la possibilité de crafter beaucoup plus de decks. Euh, en plus, c'est pas mal de crédits, donc je vais pouvoir bien avancer. Euh, le stream Marvel Snap, ce sera euh, bah demain, mercredi. Donc euh, voilà, demain, il y aura un stream toute la journée Marvel Snap euh, avec justement les tickets collector. Donc euh, là, ce sera un gros gros stream toute la journée. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!